Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère. Encore une vidéo pour les gens qui préparent le CAPES qui veulent devenir enseignants de physique-chimie. J'ai déjà fait une vidéo, je vous mets en description, sur euh, l'autre épreuve du CAPES, donc l'épreuve disciplinaire appliquée. Et là, on est vraiment sur l'épreuve les, les, les, les disciplinaire. Donc j'ai fait les sept premières questions, euh, mais c'est surtout je vais vous donner des conseils globaux sur comment regarder l'épreuve, quel enfin, quelle attitude adopter, etc. Si vous voulez avoir le support, voilà, ce que j'ai écrit, etc., en, en papier, pour pouvoir travailler sur le papier, n'hésitez pas à regarder en description. Je vous ai mis le lien si vous voulez le télécharger. Et puis, je vous ai mis d'autres choses euh, dans la description aussi si vous voulez voir un petit peu plus de choses que je propose. Sur ce, on est parti pour la correction du sujet. Donc, il s'agit du sujet zéro qui est sorti avant l'épreuve de 2022 puisqu'il y a une réforme en 2022, etc. Je parle de la réforme dans, dans la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran. Si vous voulez aller voir donc là on est vraiment sur l'épreuve disciplinaire le but c'est que j'aille regarder avec vous comment faire la chimie. donc l'épreuve écrite disciplinaire c'est une épreuve qui est un peu au dessus du niveau bac euh, pour euh, aller regarder ce que vous savez faire c'est vraiment du disciplinaire c'est vraiment de la physique chimie il n'y a pas de pédale c'est vraiment de la physique chimie. donc on est parti là on va corriger la partie chimie donc on a ici une un sommaire et on voit que partie 1 ça, ça date de la chimie. Partie 2, c'est de la physique. Donc, on a bien une partie chimie, une partie physique. Commencez par la partie que vous voulez faire. Et donc, vous voyez, le sujet est très long. Il fait 32 pages. Comme toujours dans un sujet de concours, le but, c'est d'aller chercher ce qu'on sait faire. D'accord Donc, allez vous focaliser sur ce que vous savez faire. Commencez par ce que vous savez faire. Donc, prenez un premier scan. Donc, si on fait un premier scan de la chimie, là, on voit que manifestement, c'est de la stéréochimie, mécanisme de réaction, dépiémérisation, configuration absolue. On est sur de la chimie organique synthèse hmm, probablement c'est aussi de la chimie organique. Obtention du précurseur, noté 2, pareil, ça doit être ah euh, on reconnaît là, un diagramme potentiel pH. Ouais, transformation, associée à la décoloration, oxydant réducteur, bon là c'est euh, manifestement l'oxydoréduction réduction. La réaction chimique, dosage d'une solution de dibrome par spectrophotométrie. Donc là, des choses qui sont peut-être plus maîtrisées, la spectrophotométrie. Et, et là. D'accord, On souvent avec les images, on, avec les figures, on peut savoir à quoi on est. Formule de Lewis, structure limite de résonance, étude cinétique. C'est donc de la cinétique. Mmh. On voit les petits tableaux de cinétique. Delta C sur Delta T. Mmh. Une belle régression linéaire. On doit avoir un ordre à la réaction, je pense. Et enfin, étude spectroscopique de l'uridique. Donc pour l'instant, on a eu. Chimio. Orgas, diagramme potentiel pH, dosage spectrométrique, cinétique. Et là. Ah ben c'est Spectroscopique, c'est quelle spectroscopie? L'étude par spectroscopie. Regardez souvent la dernière phrase. Euh, la dernière phrase de l'intro, elle dit dans euh, quoi on est. Donc là c'est de la RN. -E. Bah, la -E, c'est facile. Soit vous savez faire, soit vous, avez... soit vous ne savez pas faire. Donc il n'y a pas là pour le coup. Pas trop trop euh, inventé, donc c'est facile à vous de savoir si vous voulez vous lancer ou pas. Et après, je crois, voilà, ah, les, potes, très les fameuses annexes. Et après, recherche du la bleu, on est sur de la physique. Donc, moi, il se trouve que comme je maîtrise tout, et <rire> eh bien, je vais commencer par le début. Alors, le ribose, donc comme d'habitude, je découvre euh, la l'épreuve avec vous euh, pour qu'on puisse voir euh, pour voir comment est-ce qu'on analyse une épreuve. Alors, étude du ribose, le ribose c'est un sucre. La formule brute, c'est 5H10 qui existe à l'équilibre en solution aqueuse queue sous cinq formes différentes. Je pense que ça fait des cinq formes. Une NR, deux présentant un cycle à 5, qui sont les ribos, les furanos. C'est ça, les chiffres à 5, je suis désolée. Là, on voit bien. Euh, pardon, vous ne voyez, voyez pas ma souris. En bas, c'est ceux avec les cinq et en haut, c'est ceux avec les 6. C'est non. Ok, donc là, on voit la formule de crâne On voit aussi qu'il y a des sucres donc il faut être un petit peu au point je pense que ça se chimie des sucres ce qu'il faut savoir sur les sucres c'est que c'est une chaîne euh, linéaire avec euh, une fonction alcool sur chacun des carbones et un carbone qui a une fonction aldéhyde et du coup alcool plus aldéhyde ça peut donner de l'acide donc euh, tous les sucres peuvent devenir cycliques avec euh, l'alcool, pardon, sur un dé. Après, le nom de la représentation utilisée pour représenter le déribose linéaire au centre de la figure FC1. Figure bon, là, soit vous savez, soit vous ne savez pas. Ça, c'est la représentation de Fischer. Alors, attention sur la représentation de Fischer, c'est pas la molécule, ce n'est pas une représentation de la molécule, c'est une représentation de tous les carbones, mis bout à bout. En fait, c'est comme si chacun des carbones était écrasé sur la feuille, mais ils ne sont pas écrasés euh, tous dans le même sens. C'est... Euh, donc, il faut vraiment considérer les atomes de carbone indépendamment, indépendamment. Ce pas une projection. D'accord La présentation de Fischer, ce pas une projection, il, il faut le savoir. Donc, la chaîne principale, on la voit bien, c'est celle qui est euh, là, touc, touc, touc, sur l'axe vertical. On met toujours le carbone le plus oxydé en haut. Donc là, on voit CHO, c'est celui qui porte la fonction aldéhyde, un niveau d'oxydation, on est oxydé deux fois. Donc, c'est pour ça qu'il est en haut. Parce que si on met dans le sens, ça change. Donc, Fischer, toujours le carbone oxydé en haut. Et ensuite, on, ce que je vous dis, on considère les carbones un par un, les lignes horizontales sont vers nous et les lignes verticales sont vers l'extérieur. Enfin, vers le... Elles s'enfoncent dans la feuille. En fait, il faut se rappeler donc celles-là, elles vont vers nous et celles-là, elles vont sur la feuille. Et tous les carbones sont comme ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas la représenter l'un après l'autre parce que si ça va vers l'arrière, celui d'après, il devrait être comme ça. Ce qui n'est pas le cas puisqu'il est comme ça, c'est ça va derrière, derrière. Vous voyez que c'est pas lié. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre les carbones indépendamment les uns des autres. Donc voilà, pour retenir ce petit papillon qui vous fait bien tenir euh, dans quel sens c'est. Indiquez ce que concernant décide la lettre D dans la l'indignation du d Alors, attention, c'est très compliqué en ficheur. Le D, ça veut pas dire d'extrogir. Et le L, bah, c'est D et L, c'est une autre euh, façon de noter. Donc, D désigne l'anxiomère dessinée. Mais il peut être D et être, avoir un pouvoir vatoire euh, vers la gauche, donc l'hérogène. Donc ce n'est pas D comme D'extrachir, etc. Mais ça dessine, ça représente l'élantiomère et l'autre élantiomère sera L. Donnez la structure du L ribose linéaire en utilisant la projection de cram. Alors, du coup, linéaire. Bah, du coup, on, on part sur le papillon. Et là, on arrive sur le deuxième carbone. Mais là, il faut faire attention parce que du coup, si je le dessine en représentation de Fischer, le deuxième carbone, il est comme ça. Et donc, pour pouvoir l'accrocher là, comme ça, celle-là, elle part vers le bas. Et eh bien, il faut que celle-là parte vers le haut. Donc, il faut la retourner. Alors, je l'ai fait en, en modèle moléculaire pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est le premier puisqu'on voit qu'il y a le CHO en bas. Donc, il est dessiné. Ça, ça va vers le bas. Il est dessiné comme ça. Les deux vont vers le bas. Touc-touc. Et les deux autres vont vers le haut, comme ça. Et là, je vous ai mis le deuxième avec les deux carbones. Là, ça va aller sur les liaisons principales. Et donc, on voit qu'il est dessiné comme ça aussi. Les deux vont vers le bas et les deux du haut vont vers le haut. On a bien l'oxygène à, à droite et l'hydrogène à gauche. d'accord Ça ne peut pas être dans l'autre sens. Il faut que ce soit là, c'est ce carbone-là, je vais l'enlever, cette liaison, elle doit aller sur ce carbone. Et donc, je vais devoir les brancher ensemble. Et donc, on voit bien qu'il va falloir que je mette celle, la, la liaison qui reste vers le bas. Et ici, vers le bas aussi. Enfin, vers le bas. Alors, je branche pour que les deux soient vers le bas. Les deux sont vers le bas et les chaînes restent vers le haut. Et donc, quand je mets bien ma chaîne carbonée qui fait un zigzag, parce qu'après, il y aura un autre carbone. Donc, vous voyez, ça, ça va être ma chaîne carbonée en compensation de crâne, et on voit que ça fait bien le zigzag. Et quand je regarde d'en haut, bien qu'il y a un oxygène d'un côté, un oxygène de l'autre, alors que sur la pression de Fischer, les deux oxygènes sont du même côté. Je vous laisse avec vos modèles moléculaires pour voir, mais ce qu'il faut tenir, c'est que c'est ça, en Fischer, faut prendre les atomes un par un et que ben, ça change une fois sur deux donc en crâne on représente comme ça, on représente la chaîne carbonée principale 1 2 3 4 5 atomes 1 2 3 4 5 atomes de carbone et à la fin il y a un OH au début il y a la fonction OH. OH vient vers nous H à l'extérieur H à l'extérieur OH vers l'extérieur d'accord, je prends celle-là je la tourne ici et ensuite je prends celle-là je la tourne là et euh, le troisième c'est pareil, mais sauf que du coup on revient comme le premier vous voyez ça dépend de si c'est en haut ou en bas normal, si c'est en haut ou en bas et il y en a un troisième et bien celui-là celui-là il n'est pas asymétrique c'est CH2 donc voilà la représentation de crâne dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Question 2. On nous donne le bêta déribopyrannose en conformation chaise. Donc, il faut le recopier et le compléter. Donc, on voit ici qu'on a deux versions du déribopyrannose, la version alpha et la version bêta. Ce qui change entre les deux, c'est la position de ce groupe. Euh, du groupe OH là à droite. Je ne peux pas vous montrer la version mais du groupe OH euh, à droite. Donc là, on nous demande la configuration du bêta. Donc on nous demande bien celui de gauche. Euh, donc celui de gauche, celui qui est à 58,5%. et bien, on y va. On y regarde par-dessus. Donc le premier OH, il est vers le haut. Le deuxième OH, il est vers le bas. Donc il est là. Là, on a H. d'après il est encore vers le bas. Donc le juste après, il est encore vers le bas. Et celui d'après, il est encore vers le bas. Et enfin, eh ben, celui-là, c'est le carbone non asymétrique avec ses deux H. Bon, a priori, vous voyez, cette question-là n'est pas compliquée. Donc, des fois, il faut juste euh, passer, parce que là, il faut vraiment juste regarder. Quoi. Ah, en explicitant la réponse. Donc, à noter que dans l'énoncé, là, ce qu'on vous donne, c'est la représentation de Hayworth. Vous n'êtes pas obligé de retenir. Et que donc, j'ai justifié. On justifie parce qu'en fait, on voit bien sur la version de Hayworth que... Les OH sont vers le bas. et que, bah, Donc, c'est ceux-là qui sont... Donc, on met bien les OH vers le bas, sauf celui de droite qui est vers le haut. Donc, voilà comment je justifie. Alors, si on n'est pas sûr de soi, ce qui, était mon, ce qui est mon cas, on peut vérifier que euh, les relations de Krame, euh, que cette euh, qu'on n'a bien pas changé la, euh, la configuration des carbones asymétriques. Donc, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, première solution, soit on fait les RS, soit on... <rire> Plus facile, on passe cette, cette celle-là en formule de, de Fischer pour voir si en Fischer, le H est bien à droite. Question okay. 3, indiquer les configurations absolues. Donc, ça va être R et S, D, carbone asymétrique. Voilà. Alors, expliquer dans le cas de, la, de, de comme, du carbone A, les règles qui prévoient l'établissement des zones de priorité. Donc là, on va euh, expliquer étape par étape comment est-ce qu'on met euh, les numéros. Donc, moi, je vais recopier. Hein. Donc, l'idée, c'est de recopier quand même la, la molécule sur la feuille. Donc, la première étape, déjà, c'est de dessiner ici, sur A, l'hydrogène qu'il manque. Et on se rappelle euh, la configuration chaise qu'on a, euh, qu a là. On, on voit que si ça part vers le haut, s'il y en a un qui part vers le haut, l'autre part vers le bas. Donc, on va avoir H, ici, vers le bas. Ensuite, on numérote, Donc le suivant les règles de Karnigol-Pregol. Et donc, euh, on regarde d'abord la masse atomique des atomes qui constituent. Donc ici on a O, H, C et C. Donc le O il est forcément 1 et le H il est forcément 4. Et les 2C, ils ont les mêmes enfin euh, les mêmes masses atomiques, c'est 4, ces 12. Donc il va falloir les, les, les, les, les distinguer. Pour les distinguer, on regarde non pas le carbone, mais les atomes voisins. Ce carbone il est lié à 1H et 1 O et 2H. Okay. Ce carbone il est lié à 1O, 1H et un C. Donc, ça va être celui-là qui va être prioritaire. Donc, celui-là, il est 2. Celui-là, il n'est pas H. Il est 4. Et donc, celui-là, il est 3. Et ensuite, je regarde dans quel sens ça tourne. 1, 2, 3. Parce qu'on regarde bien avec l'hydrogène vers le bas. 1, 2, 3. Il est R. J'explique ça sur ma feuille. Maintenant, si je regarde celui-là. Alors, pareil. On regarde les atomes qui constituent. Alors, déjà, on dessine le H, le le H, le H, il va être tout, tout, tout, comme ça. Il va vers nous. Donc, on a le premier, c'est le O, le quatrième, c'est le H, et on a encore deux C. Lala. Ce C là, il y a un O, un C, un H. Ce C là, il y a un O, un C, un H. Donc, les deux sont équivalents. Et bien, donc, on va aller à l'autome d'après. Normalement, on va sur le O. D'abord, les, les, les numéros atomiques, enfin, les masses du clé plus grandes d'abord, mais on voit que le haut c'est pareil, c'est OH ou donc ça ne change rien. Donc on va aller après. Donc on compare celui-là et celui-là. On prend les carbones d'après. Ce carbone, il y a un O, deux O et un H, et celui-là, il y a un O, un C, un H. Donc c'est bien ici que c'est prioritaire parce qu'il y a deux H, donc celui-là les est deux, celui-là il est trois. On regarde dans quel sens ça tourne. Alors, moi, j'aime bien regarder dans quel sens ça tourne dans le sens du plan. Et après, je mets en fonction de si H est bien vers le bas comme il faudrait ou vers le haut. Quelqu'un, il faut changer. Ça ça beaucoup plus rapide. Donc, 1, 2, 3. On voit que c'est S. Et du coup, comme on fait en regardant dans le mauvais sens, ça devient R. D'accord Parce que quand je, là, là, je tourne dans le mauvais sens. Parce que normalement, le H il est censé être vers le bas. Donc, quand je regarde vers le haut... Quand je, regarde comme ça, euh, Quand je regarde comme ça, ça fait S. Mais si je regarde par en dessous, je vois que ça a changé de sens et ça fait bien R. Question 4. Écrire le mécanisme de la réaction d'épimérisation du alpha-déribofuranose en bêta-déribofuranose. Donc on regarde, on est euh, de là à là, à la deuxième ligne. Donc ce cycle à ce cycle. Donc, première étape, c'est de dessiner le réactif de départ. Donc, on part bien du alpha déribofuranos qui suit de droite. Je vérifie. Épuration du alpha en bêta. Donc, on part bien du alpha. Comme on va dessiner les mécanismes réactionnels, on va rajouter les doublets non liants C'est un hémiacétal. C'est ça. D'accord La fonction, c'est hémiacétal. Je ne sais pas pourquoi... Euh, je ne vais pas parler d'acide, parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Et, et éventuellement, je ne pas pas éditer, mais ça n'a pas aucun sens non plus. Donc, là, c'est un hémiacétal. Donc, il faut connaître la synthèse d'un hémiacétal. Que ça, on, et on sait que la synthèse d'anémie acétale, c'est tous les doubles flèches partout, donc ça va être dans un sens, puis dans l'autre. Formation, puis là. Arrêtez que la, la, la question est difficile, parce que la formation d'anémie acétale, il y a moyen que vous ne vous rappeliez pas, c'est on pas, n'est pas dans des mécanismes hyper-hyper-courants. Il n'est pas très compliqué, mais voilà. Donc si jamais, vous ne savez pas, vous pouvez toujours essayer de faire un peu à avec les flèches, bien mettre des doubles flèches partout, il y aura sans doute des points si vous voyez qu'on passe par la forme linéaire. Et si votre mécanisme est faux, non, vous ne prenez pas la tête. Si vous ne savez pas répondre à ça, faites un mécanisme, voilà, en disant, euh, vous pouvez avoir un truc complètement à ça. Et si vous êtes peur, vous dites, euh, je ne suis pas très sûr du mécanisme. Mais qu'au moins, on voit vous passez par la forme lumière. Donc la formation l'ennemi, c'est ça. il faut se rappeler qu'on est en catalyse acide. Alors allons-y pour le mécanisme. Comme je vous l'ai dit, c'est une question compliquée. D'accord Donc, euh, vous prenez pas la tête longtemps sur cette question. Euh, le mécanisme, il est un peu compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué, mais.. Euh... Celui qu'on connaît bien, c'est celui de formation de l'hémiacétale Donc, euh, le plus simple, c'est de, euh, de faire la formation d'abord. Et puis après, on fait l'hydrolyse pour faire hydrolyse, forme linéaire, formation. puisqu'on demande les deux On nous demande bien euh, l'épimérisation, partir de là. pour Et on dit bien que c'est en milieu acide et à queue Donc, on sait que c'est en milieu acide. Donc, première chose, on a un aldéhyde, on est en milieu acide, on active l'aldéhyde, on met le petit H, sur l'aldéhyde, ça vous pouvez le faire assez souvent hein, quand il y a un aldéhyde en milieu acide, on l'active. Et on est en équilibre mesomérique avec un carbocation, ici, qui est donc, par définition, comme tous les carbocations, plan. Et donc, qu'est-ce qui va attaquer sur ce carbocation un, Une fonction alcool. Et là, il y en a plein des fonctions alcool. Et suivant que c'est celui-là ou celui-là, ben, on forme le ribofuranose ou le ribopyranose. Donc la question, c'est lequel Et donc là, il faut bien faire attention, on va mettre un petit code couleur sur les oxygènes pour voir qui est qui. Donc cet oxygène, et en fait, on voit bien que si ça forme un cycle à 5, et pas un cycle à 6, c'est que ben, ce n'est pas celui du fond qui attaque, c'est celui d'avant. Donc cet oxygène-là, c'est cet oxygène-là. D'accord Et cette liaison-là, qui est formé par le doublet, c'est la liaison. Euh, donc, attendez, avant d'aller chercher celle-là qui est un peu compliquée. Donc la, la première question, c'est cette liaison-là entre le O et le C. On voit qu'après, elle va former. Elle va aller chercher le CH de OH. Donc on a bien ça puis CH2OH. Donc ce qui est en bleu ici, c'est là. On va chercher le CH de OH. Et du coup, ce qui est en orange, bah, c'est de l'autre côté. Ce O, c'est celui-là. Et puis après, on continue. Celui-là c'est celui-là, celui-là, c'est celui-là, on a bien trouvé tous les autres. Donc ça c'est un peu... Important. Enfin voilà, il faut faire attention. Maintenant, euh, vous savez que la question c'est quel euh, alcool attaque. Une fois qu'on a bien compris que c'est parce que bah, c'est le cycle A5, on le fait attaquer, et puis après on met, on n'oublie pas de mettre la forme activée de l'imniacétale, et on le désactive avec... Euh, tac, tac, tac, on n'oublie pas... Mettre plus H+, Voilà. Donc voilà pour... La formation, ça c'est ce qu'on connaît. Donc maintenant il faut faire l'hydrolyse. Donc on part de l'alpha. Donc la première étape c'est d'activer, hop, on active les acétales avec un H. Alors c'est très mal écrit. Voilà, il manque le H. On l'active, on obtient ça. Donc là je ne pas mis le carbocation, je vous ai mis directement les milliers accessibles ici, euh, par mesomérie. Donc pour obtenir ça, on voit bien qu'il y a rupture de cette liaison et rupture de cette liaison. Si vous êtes perdu, vous pouvez refaire les petites couleurs qu'on a fait là pour les trouver. Pour trouver qui et qui, et comment mettre les flèches. Et puis après, ben, on a désactivation de l'aldéhyde, et puis voilà. D'accord Donc, c'est pas très grave si vous n'avez pas tout complet, parce que bon, pff, c un peu... franchement, elle est compliquée cette question pour du CAPES, mais déjà, si vous avez reconnu que c'est un hémiacétal, vous êtes les rois du pétrole, si vous n'avez pas reconnu que c'est un hémiacétal, c'est pas très grave, on se rappelle qu'on n'en a que, donc on active, et puis bon, ben, on voit bien qu'il y a un acide, un acétal, etc. Ce qui est important, c'est ce que je dit c'est qu'il faut... enfin, y a un acide, un alcool on peut attaquer comme on peut. Ce qui est important, c'est de bien montrer qu'on passe par la forme linéaire. Comme il y a un carbocation plan, l'attaque peut se faire d'un côté ou de l'autre, ce qui fait la formation des deux stéroïdes Donc, question 5. Ah ben, on passe à la partie 2. synthèse d'un antiviral à base de ribo, le REM des je n'ai jamais pas de ça, doit être un truc connu. Bref. Ah oui, voilà. Qui a fait l'objet, durant l'an 2020, d'études sur l'étudité potentielle. Oui, c'est un antiviral. Bref, il y a plein de choses. Euh, pff, je ne vais pas regarder tout parce que tant que j'ai tout, je vais perdre plein de temps. Donc, je vais directement aller sur la question et après aller chercher dans, le, dans tout ce qu'il y avait écrit euh, les informations importantes. Bah, attends, je peux quand même regarder la dernière phrase. Non, du sujet en règle générale, mais nous ne disent pas le but. Sa seconde partie traite de la synthèse. Bon, voilà, bah, c'est des synthèses. Voilà. Bon, ok, ça va être de la synthèse. En même temps, on est en Chimurga, donc euh, on n'a pas beaucoup d'infos. Question 5, donc là on a une figure, ce qui est un, le fameux euh, diagramme potentiel pH, euh, attaque des espèces dominantes, les espèces, les domaines de prédominance, en expliquant le raisonnement, préciser la transformation, etc. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de lire juste avec la euh, légende qui est là. Allure du diagramme potentiel PH, simplifier les membranes, mettant en chaîne les espèces, Il y en a, toutes les espèces sont solubles faciles dans les conditions de travail indiquées. Donc, on se rappelle, vous voyez, on n'a pas besoin de lire tout. Donc, si vous n'êtes pas au point, il euh, faut directement aller là. Donc, diagramme potentiel pH, c'est clairement. Ça vaut le coup d'aller chercher des points, même si vous n'êtes pas au point. Donc, ça vaut le coup de le faire, je vous le conseille. Comment bah, Juste en réfléchissant. On va réfléchir ensemble, tu vois, sans utiliser le cours. Et à la fin, pour la fin, quand je vais les rédiger, je vais utiliser le cours. Mais pour vous montrer que bah, c'est assez simple, en fait, on, a, on peut le faire en réfléchissant. Pourquoi Parce que c'est au programme terminal, le diagramme de prédominance pH. Ce programme terminal sauf que là, bah, il est en deux dimensions, il y a un diagramme de prédominance pH qui est mixé avec un diagramme de prédominance euh, potentiel. Donc pH, savoir avec les acides bases, et le, euh, potentiel, savoir avec les redox Mais c'est le même principe. On va avoir les mêmes couples, euh, regardez. Alors là, ça va pas être le pK, ça va être le potentiel euh, standard, mais voilà. Donc forcément, quand on a quelque chose de vertical comme ça, bah là, ça veut dire que D c'est un couple pH, juste du pH. Il n'y a pas de réduction. Inversement, B et A, c'est un couple redox. Et la demi-équation se fait sans H, puisque c'est indépendant euh, du pH. Et par contre, bah là, on va avoir, vous voyez, DC c'est un couple pH. BA c'est un couple redox. Et du coup, suivant le pH, et ou suivant euh, là où on est, bah, les échéances ne vont pas être les mêmes. Donc là, ça va être le mix. Vous voyez, il n'y a même pas besoin, on ne vous demande pas de tracer, on vous juste d'identifier euh, B A. Donc on va pouvoir juste dire ça. D C, entre A et B, c'est un couple redox pur. Entre D C, c'est un couple pH pur. Donc D et C, vertical, donc il n'y a pas de changement du degré d'oxydation. Donc on a quoi On a Br2, Br-, 2 br bro 3 et HBr-O3. Ben, on voit que le couple acide-base où il n'y a pas de changement d'oxydation, c'est bro 3 hbro o 3 et donc, maintenant, la question, c'est lequel est D, lequel est C et bien, là, c'est le diagramme de prédominance qu'on qu fait en terminale. Ben D, il est forcément euh, beaucoup plus... Euh, D, il est du côté acide, donc c'est l'acide. Il faut que le pH soit acide pour que l'acide soit euh, prédominant. Et C, c'est la, la partie basique. Enfin, c'est la base conjuguée, puisque ben, quand le pH augmente, ben, du coup, c'est la, la base qui devient euh, comment dire qui devient prédominante. À noter qu'ici, on a le pK du couple. Ça, c'est le point de terminale. Donc, on est, il faut juste appliquer le point de terminale sans s'affoler. Sans, sans donc, euh, là, pareil, à noter que même si vous n'êtes pas au point sur les diagrammes, euh, même sur le Redox, comme vous avez déjà euh, identifié CD, vous savez que ce qui reste, c'est euh, BR2, BR-, d'accord Et donc là, la même question, c'est lequel est BR2, lequel est BR-, le degré d'accélération de BR2, c'est 0, et le degré d'accélération de BR-, c'est moins 1. Donc, si vous n'êtes pas au point sur les degrés d'oxydation, vous pouvez écrire euh, la demi-équation. On voit bien que chaque Br1 a gagné un électron. Et comme là, Br2, c'est deux atomes pareils, s'ils si se séparent, son degré d'oxydation est zéro. Donc, bah, du coup, c'est simple, une fois que le degré d'oxydation. Et là, on voit que le degré d'oxydation de Br2 est plus grand que celui de Br-. Donc, quand on va monter au potentiel, on va avoir tendance à former du Br2. Voilà, on a dit qu'il y a, a qui est B, donc quand, est grand, quand E est grand du coup, on va former celui qui a un degré d'oxydation plus grand, donc BR2. Et quand on est plus bas, on va former celui qui a un degré d'oxydation plus bas, donc BR-. Voilà, ce que je vous conseille ensuite, c'est de faire un petit tableau récapitulatif pour le correcteur. Vous l'encadrez, comme ça, ça fixe son regard sur la réponse, il n'a pas à chercher, ça énerve quand on a à chercher. Il peut aller regarder et il y a une chance que s'il voit que vous avez bon, il n'aille pas lire les, les justifications dans le détail. Et du coup, s'il y a des petites erreurs dans la justification, moi, comme ça, il ne les lit pas et c'est tout bénéfique. Alors maintenant, si on reprend le, la suite de la question, puisqu'on se rappelle que la question était en plusieurs parties. Donc, associer les numéros, le raisonnement sera expliqué. Préciser la transformation chimique qui se produit à l'intersection des régions ABC. Donc, ABC, Donc, la question, c'est ici. Alors, qu'est-ce se... on va déjà remplacer par les espèces pour répondre à cette question, il faut se rappeler que les droites des, des potentiels diagramme pH, on peut les continuer, c'est-à-dire que elles ont été coupées a posteriori, mais on peut les continuer, c'est-à-dire que là, on a br2, et là, on a br-. D'accord br2, br-. Donc ça, c'est voilà, le potentiel de changement. Et inversement, pas inversement, c'est pareil, si je continue cette droite-là, ici, j'ai br2, ici, j'ai br-. Ce qui veut dire que si je continue ici, j'ai br3-. Et ici, j'ai BR2. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, le domaine de prédominance de BR2, qui est ici, autant à gauche de cette ligne-là, c'est est le même, d'accord Parce que c'est le haut et à gauche, c'est pareil. Mais à droite de ce point-là, en haut et à gauche de cette droite-là, c'est disjoint. Donc, on va le diagramme de prédominance, enfin, les domaines de prédominance de BR2 est disjoint. Et donc quand c'est disjoint, ça veut dire qu'il ne pas pouvoir exister en solution en BR2. Du coup, comme il n'existe pas en solution, il va réagir avec lui-même. Donc c'est une réaction. Une... Va... Et donc quand une espèce réagit avec elle-même, c'est une espèce, c'est une. ce qu'on appelle la dismutation. Donc Br2 réagit avec lui-même pour donner euh, Br- plus Br trois 3-. Donc là, bien évidemment, il va falloir l'équilibrer, cette équation. Donc, je commence par les éléments bruns. J'en ai 4 à gauche, 2 à droite. Ensuite, je mets les d'oxygène. J'en ai 6 à gauche. On va faire 6 H2O. À gauche, ce qui va me créer 12 H+. Et donc là, ça devrait être bon. On vérifie au niveau des charges que c'est équilibré. Bon, bah ben, comme c'est pas équilibré, c'est que ça marche pas. Il va falloir faire les couples. Allons-y. BR2 à queue, donne BR-. Celui-là, on l'équilibrerait. 2 BR- BR2, c'est celui qu'on avait trouvé euh, là. Et maintenant, il faut trouver l'autre couple. Il va donc être BR2, cette fois-ci, il ne va pas être en, à gauche, il ne va pas être oxydant, mais il va être le réducteur. Et donc à gauche, j'ai BRO3-. J'équilibre les, les, d'abord le BR, donc il y en a deux à gauche. Ensuite, les oxygènes. Donc les oxygènes, ça s'équilibre avec l'eau. Ensuite, bah, puisque j'ai introduit de l'eau, j'ai introduit les oxygènes. Donc les oxygènes sont équilibrés 6 là, 6 là, mais j'ai introduit des H. Donc il va falloir que je mette des H+, à gauche, plus 12 H+. Et... Ben là, il va falloir que je rajoute les électrons qui vont bien pour équilibrer les charges. Donc là, j'ai 0. Et là, j'ai 4 moins plus 12, ça fait plus 8. Et du coup, maintenant, on voit qu'en fait, les charges ne sont pas équilibrées parce qu'il faut équilibrer les électrons ici. Du coup, ici, c'est pour pouvoir faire la somme, ici, il faut que je fasse x 4. Et donc là, je vais tout simplement additionner ces deux équations, celle-là plus celle-là x 4 pour obtenir celle-là. Ah, attention, quand j'ai, il faut pas que j'oublie, comme je les ai écrites toutes les deux dans le même sens, il ne faut pas que j'oublie de faire Br2 plus BR2, comme ça. D'accord Donc ça, ça va être à gauche, ça, ça va être à gauche. Ça, ça va être à droite, ça, ça va être à droite. Donc je commence par additionner ça et ça. Et donc je trouve bien 5 Br2, les 4 d'ici, plus celui-là, plus les 6H2O. Voilà. Et maintenant, je fais ce qui est à droite, donc, ça, qui est là, plus 8. Donc là, ce pas 1, 2. Et est Et donc là, si je vérifie, je vois que l'équation équ est équilibrée. Comment es la stabilité de l'espace associé au domaine de prédominance B en fonction du pH C'est ce que j'ai dit à l'oral. Si le pH est inférieur à euh, 5,2, les domaines de, pré de, de prédominance sont coexistants, donc euh, les stable. Et au-delà de pH égale 2, les domaines de prédominance sont disjoints, l'espèce chimique n'est pas stable. Et enfin, expliquer la limite d'utilisation de ce type de diagramme. Bah, il faut savoir que euh, ce type de grave, il parle de domaine de prédominance. Donc, quand on est près des frontières, en fait, bah, il... toutes les espèces existent. Et voilà pour la question. Donc, à noter que si jamais vous n'êtes pas du tout au point sur le post-bac, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire, notamment l'interprétation. Il suffit juste de ne pas avoir peur et de, de, de trouver euh, où qui va où. Il suffit de pas avoir peur. Au moins, le coup de pH, vous êtes capable de le trouver. Donc là, il y a des points à choper parce qu'il y a plein de candidats qui vont dire « Ah non, c'est trop compliqué, J'ai pas révisé les diagrammes potentiels pH, je me lance pas. » Et en fait, il y a des points à choper. Euh, L'équation de disputation, il bon, faut avoir bien euh, compris euh, les domaines, mais on, enfin, bien hein, point de dire, trouver les bons domaines, mais elle est pas si difficile à trouver. Hein, si c'est de la première. Et bon, les limites, il faut se rappeler comment on construit les diagrammes. Mais bon, ça, c'est vraiment pas beaucoup de points dans la question. Ce qui fait qu'on peut passer à la question 6. Co <coughs> Recopier la structure chimique de la Ribonolactone, identifier, nommer les groupes fonctionnels. Ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment du problème de lycée, Donc, vraiment, cette question, il ne faut pas la laisser passer. Il faut la faire. On va chercher, puisqu'on n'a pas lu le sujet, on va chercher où elle a Ribonolactone. Elle est là. Et on la recopie sur la feuille. On va faire ça avec un code couleur. Là, on reconnaît une fonction alcool, une fonction alcool, une fonction alcool. Le code couleur, en espérant que le... Euh, comment dire Que le correcteur ne soit pas d'altonia. Et donc là, il bah, y a l'erreur que j'avais fait en début de sujet. il y a une fonction émiacétale. Je vais faire un petit code pour si jamais le correcteur est d'altonien. A euh, noter qu'il faut vraiment avoir les fonctions alcool. Euh, si vous n'avez pas les l'hémiacétal, vous n'avez pas les l'hémiacétal, mais vraiment l'alcool, il faut l'avoir. Question 7. Indiquer en justifiant si la solution S1 est plutôt basique ou acide Et on demande le pH de la solution. Eh bien, il va falloir lire le sujet, comprendre ce que c'est que la solution S1. Alors, ah, on est sur le protocole du ribonolactone. Et la solution S1, elle est composée... Donc Je vais vous écrire en bleu le, le brouillon. Donc, dans ma solution A1, j'ai du déribose, de l'hydrogénocarbonate de sodium qui fait du Na+, et du HCO3-. Et le solvant, c'est l'eau. Alors, là, c'est compliqué. Donc, il faut voir que là, on a un acide. Là, on est une espèce fauteuil. Donc, on va aller aux annexes pour aller voir si on n'avait pas les pKa. Et on voit qu'on a les pKa. Ce qui me permet de nous rappeler que le ribose est un acide, si jamais on s'en souvenait pas. Donc, là, on a tous les pKa dans l'annexe. Et donc, bah, on va faire... Euh comme en terminale, on va faire les diagrammes de prédominance. Donc, j'ai quoi comme pk J'ai 6,4, 10,3 et 11,8. Je vais mettre en haut les couples liés à HCO3- et en bas, le ribose. Donc, je viens d'effacer malencontreusement tout ce que j'avais filmé. Donc, je vais vous le faire en commentant ce que j'avais écrit et pas en écrivant comme d'habitude parce que j'ai tout effacé. Donc, allons-y. Donc, la première hypothèse, de dire qu'on est probablement dans le domaine de prédominance du ribose et on va négliger la concentration en base conjuguée du ribose. Donc ça veut dire que le pH doit être inférieur à 10,8. Et donc du coup, le pH va être fixé uniquement par l'hydrogénocarbonate qui est une espèce en Donc soit là, vous vous souvenez que pour une espèce en pH égale 1,5 de pK1 plus pK2, ce qui fait qu'on va trouver 8,3. Quand on lit l'énoncé, il nous dit. Euh, de détailler le calcul et préciser les, les, les hypothèses employées. Donc bah, il va falloir faire le calcul. Mais si vous ne vous en souvenez pas, au moins vous mettez, vous avez ça et vous pouvez faire. Enfin, voilà, ça vous fait quelques points. Donc comment est-ce qu'on calcule Comment est-ce qu'on prouve que PH égale PK1 plus PKA2 On pose les deux équations. K, euh, soit c'est un acide, soit c'est une base. Et du coup, on, on, ensuite, on écrit les KA. K1, K2. Et ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'est la petite astuce, c'est qu'il faut se rappeler qu'on a deux équations supplémentaires qui sont la conservation de la matière, d'accord On ne met que de HCO3- sous forme solide, donc il va, il va se, se, se transformer en CO2- CO3- -2 et CO2H2O, mais la concentration finale sera toujours la même que celle qu'on a mise au début. Et on a l'électroneutralité, c'est-à-dire que la concentration des espèces positives, la somme des concentrations des espèces positives est égale aux concentrations des espèces négatives. Il ne faut pas oublier de bien mettre toutes les espèces positives, y compris les contrions et H3+, et ici, toutes les espèces négatives. Ensuite, on voit que la concentration Na+, en fait, on introduit du Na+, quand on met du HCO3- et donc, et ben, c'est aussi égal à C0. Et donc, je peux remplacer la concentration Na+, en Na+, là-dessus. Et donc, j'obtiens ça, je simplifie par HCO3 de moins, etc. comme il faut, et j'obtiens que la concentration en CO2H2O et en H3O+, égale égal à la concentration en CO3 de moins HO-. Et là, il faut faire une deuxième hypothèse. On va avoir envie de négliger H3O+, devant CO2H2O, et de négliger HO- devant CO2, CO3 de moins. Et ça, c'est vrai si on est euh, dans les pH qui ne sont pas extrêmes. Donc, on va poser une hypothèse forte qui est que le pH est compris entre 1 et 13. Et donc, du coup, on simplifie, on obtient ça. Et donc, on là, on se rappelle qu'on a un OKA. Tac, tac. Que si je fais l'un fois l'autre, je vais pouvoir me débarrasser de HCO3- et aussi me débarrasser de ça et ça, puisqu'ils sont égaux. On a dit les concentrations étaient égales. C'est ce que je fais, et j'obtiens K2 égale H3 plus carré. Et du coup, je passe au P, au moins log 2, et j'obtiens pH à de 2 pK1 plus pK2. Si je fais application numérique, je trouve 8,3. Je vérifie mes hypothèses. Hypothèse 1, est-ce qu'on est inférieur à 10,8 Oui, est-ce qu'on a 8,3 Et est-ce qu'on tournait entre 1 et 13 Oui. Donc, je le dis bien. Les hypothèses sont bien vérifiées. L'hypothèse est et plutôt basique. Bon, ben alors là, je vous avoue, je n'ai pas à quoi répondre. Euh, donc, pourquoi Parce que si on... Donc, on se met à pH égale 8,35. Clairement, donc une carbonate sert à fixer le pH. C'est une solution de tampon, c'est un infotère. Donc, l'idée, c'est de se mettre là. C'est-à-dire qu'on se met en dehors du domaine de stabilité de BR2. Donc, BR2 va entièrement se transformer en euh, BRO3-. Manifestement, le, on veut que ce soit BRO3- qui oxyde et pas BR2. D'accord en plus, ce que je ne comprends pas, c'est quand on regarde le protocole, on obtient une solution orangée. Donc, y a... En plus, ce que je crois, c'est quand on regarde le protocole, on obtient la solution rangée Donc, normalement, on est censé avoir du BR2 en solution. Or, moi, si je suis à 8,5, je suis clairement en dehors du domaine de prédominance de BR2. Quoi. Et, et il y a un problème quelque part et je ne vois pas où est-ce qu'il peut être parce que je suis sûre de mes diagrammes de prédominance. sûre, quoi. Je même vérifier sur Internet va être sûr. Et pareil, la, le, le, le, le calcul d'un pH sur les solutions en fauteur, je vois vraiment pas. Alors bon, je ne vais pas trop me prendre la tête. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas important. Je vais vous expliquer ce que j'écrirai. Et, euh, et après, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas important. Bon voilà, j'ai écrit la phrase qui explique pourquoi je ne comprends pas. Alors, une idée qui m'est venue pendant que j'écrivais, c'est que le brome, s'il est sous forme. Pardon, s'il est sous comme c'est une réaction d'oxydation, d'oxydoréduction qu'on peut faire. Soit sous forme BR2 ou sous forme H, euh, HBRO3-. C'est pareil, le réduction on va se faire de la même façon. Donc, on fait exprès de le mettre en hbo 3 et pas en BR2. Peut-être parce qu'il y a une réduction parasite, justement, avec le BR2. Euh, le dibrome, pour moi, ça réagit avec les liaisons doubles et je ne vois pas de liaisons double dans le ribose linéaire. Il n'y euh, a pas d'alsène dans le ribose, donc je ne vois pas. Alors, peut-être dans, dans ce qu'on forme, Mais non, on ne forme pas d'alsène. Incompréhensible pour moi. Et en plus, si effectivement euh, c'est le cas, pourquoi elle serait orange Ou alors on ne peut pas former le dibrome parce que y a des vapeurs toxiques. Mais bon, vraiment, on ne parle pas de vapeurs toxiques ni rien. Bref. Donc, pourquoi c'est. Donc, j'ai écrit. Pourquoi je ne comprends pas Pourquoi c'est pas important et, et ça va être un peu la suite et, et la fin de, de ce que je, je vais vous dire. C'est que euh, globalement, c'est une question trop compliquée. Je veux dire, euh, moi, je n'arrive pas à la faire et euh, je suis agrégée et j'enseigne depuis 15 ans, etc., etc. Donc, autant vous dire, personne ne va y répondre, de tous les gens qui passent ce CAPES. Donc, on se rappelle, c'est un concours. Le but, ce n'est pas de faire l'exercice, c'est de faire les questions que les autres ne font pas. Bon, effectivement, celle-là, personne ne l'a fait, mais bon, si vous avez la réponse, mettez-le-moi en commentaire. Euh, bon, tant mieux, j'apprendrai quelque chose. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que moi, si demain, euh, je passe le CAPES, probablement, je serai dans les premières années. C'est-à-dire que, enfin, voilà, euh, je suis arrivée première à la grecque. Si je passe le CAPES demain, même si j'ai un peu perdu, je devrais être dans les premières. Donc, les gens qui sont dans les premiers n'arrivent pas à faire cette question. Donc, c'est pas... Vous pouvez très, très bien avoir votre CAPES sans faire cette question. Donc, quand vous êtes en situation d'épreuve, quand vous voyez un truc comme ça, vous montrez que vous avez compris des choses. C'est pour ça, cette petite phrase, elle est, elle est importante pour dire bah, « En fait, je comprends quand même ce qui se passe, après, je ne comprends pas pourquoi. Manifestement, il y a des notions que je n'ai pas. » Mais on, on veut voir si vous êtes capable de raisonner et notamment avec, de bien maîtriser le niveau de terminale. Si là, il vous manque une notion Bac plus 3, Bac plus 4, pardon, personne n'en a rien à faire. En revanche, avec la phrase, vous montrez, vous avez compris. Et donc là, du coup, euh, je vais m'arrêter là, parce que j'ai un moment, la vidéo est déjà longue. Euh, mais... Euh, ce qu'il faut voir, c'est que le sujet est, est très compliqué. Enfin, est compliqué. le sujet est beaucoup plus compliqué que ce qu'on va vous demander d'enseigner. Mais il est très long, vous voyez, puisque là j'ai fait combien euh, de questions Parce que là j'ai fait 7 questions. Je n'ai même pas fini la première partie de la chimie et j'ai mis du temps. Donc vous avez largement le temps d'aller chercher tout ce que vous savez faire. Donc, le but, vraiment, c'est s'il y a quelque chose qui est trop compliqué, ou par exemple, vous n'avez pas fait Fischer, vous vous rappelez pas, hop, c'est pas grave, vous sautez. Voilà. En revanche, il y a les questions où il faut essayer de chercher des points. Donc, par exemple, quand les diagrammes, ça, c'était une question où il fallait chercher des points, euh, aller mettre des équations de réaction, même si ce n'est pas forcément les bonnes, vous montrez que ça savez faire des choses. Faire des diagrammes de prédominance, euh, trouver les fonctions alcool. Tout ça, ça c'est des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire. Les, les, les carbones R, S, ce genre de choses. Euh, ça aussi, c'était facile. Donc, vous, vous y allez. Si vous savez faire, vous le faites. Si vous ne savez pas le faire, mais que vous avez des idées, vous mettez ce que vous savez faire et vous mettez vos idées. Ce n'est pas grave si ce n'est pas juste. Il faut que les, juste le, le, le jury voit les choses que vous savez faire. Et surtout, vous ne vous affolez pas. Euh, euh, le but, ce n'est pas d'avoir la moyenne sur cette épreuve. Le but, c'est d'être euh, dans les premiers candidats qui réussissent. Euh, je pense franchement qu'en ayant 2, 3 points sur 20 à cette épreuve, on peut être admissible. Donc, vous vous embêtez pas. Vraiment, scannez le sujet, faites ce que vous savez faire et, survive, et surtout ne stressez pas parce que c'est vraiment ça qui va vous pénaliser. Sur une épreuve-là qui est trop compliquée, on se dit « Ah, j'y arrive pas, je vais rater le concours. » Et il faut juste dire « Ah, c'est trop compliqué, chouette !» Tout le monde est en train de paniquer et moi, je ne vais pas paniquer. D'accord La bonne état d'esprit, c'est ça, c'est chouette. Tout le monde va paniquer, moi, je ne vais pas paniquer. C'est une épreuve difficile, ça veut dire que ça va, ça va, euh, qu euh, va sélectionner sur le stress. Donc, on ne s'affole pas, de toute façon, euh, les gens qui ont le niveau de faire euh, cette question-là, par exemple, ils sont à la Greg, ils auront la Greg. ils sont pas en compétition contre vous. Donc les gens qui sont en compétition contre vous, ils ne savent pas faire ces questions difficiles, donc ne vous, vous embêtez pas. Et essayez de trouver dans l'énoncé toutes les questions que vous savez faire, au maximum, maximum, maximum. En 5 heures, c'est long, mais on voit que le sujet est très long, donc passez pas non plus trop de temps sur des questions où vous voyez que vous n'allez pas y arriver. Gérez bien votre temps et ne paniquez pas, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner.